J'ai le grand plaisir d'accueillir Géraldine parce que euh, elle a un super parcours. Déjà avant de rejoindre notre programme, elle avait déjà fait pas mal de choses. Hein. Et euh, mais surtout depuis le programme, j'ai vu euh, des grosses avancées, notamment des sorties de zone de confort, et puis euh, des choses qu'on n'enseigne même pas que tu as tu as fait que tu as fait. Et du coup, ça va vous donner des idées, j'espère. Euh, notamment, tu fais des prestations un à un sur place chez les gens, donc ça c'est hyper euh, intéressant et du coup bah, je vous invite à prendre des notes. On va faire un temps d'échange entre nous pour démarrer, mais très rapidement on vous laissera la place de poser vos questions, donc prenez des notes, n'oubliez pas vos questions et puis bah, Géraldine euh, vous euh, partagera ses, ses meilleurs secrets, euh, j'en suis euh, sûr. Géraldine, si tu veux bien te présenter euh, personnellement ce que tu fais. Et puis, euh, nous, commencer à nous raconter comment tu t'es lancé dans le business, pourquoi tu t'es lancé dans le business, et on va petit à petit aller dans le business model et ce que tu vends. Okay. Bon, D'accord, ouais. au départ alors. Ouais. Okay. Alors donc, euh, j'ai bientôt 38 ans, j'ai euh, trois enfants, je suis mariée, et euh, mes enfants ont entre 7 et 3 ans, et euh, j'habite à Toulouse. Ça, c'est pour la base familiale. Après, euh, alors si on remonte euh, loin, loin, loin, à la base, moi, j'ai une formation euh, d'éducatrice spécialisée. Donc, j'étais euh, travailleur sociale. Et euh, je travaillais avec euh, déjà euh, les familles, mais euh, euh, je travaillais euh, à domicile pour aider des familles qui étaient en difficulté éducative. Voilà, j'ai eu mes enfants et du coup, bah, j'ai eu le souhait d'arrêter cette activité qui correspondait pas à mon rythme de vie de famille. Donc euh, très vite, j'ai eu l'envie de me lancer en indépendante et de travailler avec à mon rythme, avec mes horaires et tout ça. Voilà. Et euh, donc j'ai consacré certaines années euh, à mes enfants où voilà, j'ai arrêté complètement de travailler. Puis après, je me suis remise, mais de manière un peu plus ponctuelle pour l'adapter vraiment à la vie de famille. J'ai fait du coaching scolaire, travaillé sur les obstacles à l'apprentissage et tout ça. Et puis, euh, à l'arrivée de mon euh, troisième, euh, là, j'ai commencé à, à un peu à flipper <rire> et à me dire... Euh, en fait, j'ai remarqué que pendant toutes ces années, je suis tombée dans... dans comment on dit ça dans dans le, le problème de la mère parfaite, la mère qui veut tout gérer sur euh, tous les plans et qui veut un peu travailler mais qui en même temps veut s'occuper de ses enfants et qui veut les éduquer super bien parce qu'en plus elle est éducatrice à la base donc elle peut pas foirer l'éducation de ses enfants <rire> et qui doit tout gérer parfaitement à la maison parce qu'il faut que ce soit paisible à la maison et que tout aille bien, enfin voilà, je me suis mis une charge sur les épaules énormes euh, et alors, je tombais enceinte de mon troisième et là j'ai dit en fait stop, je... si je continue je craque, voilà. Donc j'ai senti le truc venir gros comme une maison. Et là, j'ai dit, je vais avoir besoin de m'équiper. J'ai commencé à faire des formations euh, euh, plus sur le développement personnel, pour, euh, pour les mamans, pour les aider à aller chez prise sur le quotidien. Ça a marché, j'ai mis en place plein de choses dans ma vie. Et puis, euh, notamment le fait d'arriver à, à désencombrer ma maison, de faire du vide pour plus avoir cette charge du quotidien à porter, du rangement. De, voilà, les trucs bateaux des mamans, quand même, qui peuvent saouler la vie, un hein, point énorme. Euh, voilà, et du coup, en fait, en me lançant là-dedans avec toutes ces pépites-là que j'avais accumulées pour ma vie, euh, il y a commencé à émerger l'idée de « mais en fait, je peux peut-être en faire quelque chose de tout ça ». Et puis, ben je me suis… j'ai commencé à m'intéresser au métier de « home organizer euh, ». Donc, on peut appeler ça aussi « coach en rangement, en organisation du quotidien euh, ». J'ai découvert… j'ai lu un bouquin, ça a été un peu la révélation sur le, le, le rangement dans la maison. Je me suis dit « c'est génial, je vais le faire chez moi, j'ai tout appliqué ». Et j'ai découvert que c'était un métier et qu'il y en avait d'autres, il y avait des formations pour faire ça. Et du coup, j'ai dit « vraiment, mais ça, ça me ressemble tellement ». J'ai dit « ben en fait, je… » Je vais tester, je vais me lancer, je vais me former, puis on verra si ça ça me parle, si ça marche. Euh, j'ai fait cette formation pendant trois mois, j'ai trop aimé. Puis après, j'ai commencé et, euh, et j'avais encore mon troisième à la maison avec moi parce que je l'ai gardé jusqu'à ce qu'il aille à l'école. Donc, en fait, je travaillais pendant les siestes, je travaillais tôt le matin. Et puis, euh, petit à petit, j'avais des, des clients de temps en temps, mais c'était vraiment euh, du ponctuel. quoi, voilà. Qu'est-ce que tu vendais à ce moment-là Est-ce que tu veux... Ouais. Entrée, euh, ouais, ouais. Alors, du coup, euh, ce que je faisais, c'est bah, du présentiel euh, essentiellement. Euh, alors, attends, il y a une petite subtilité. C'est que cette, cette cette entreprise là, je l'ai relancée dans le home organizing. Je l'ai relancée deux semaines avant le premier confinement. Ah donc moi je me suis formée pour intervenir à domicile c'est à dire que j'accompagne les mamans à désencombrer leur maison, à faire du tri et à, à la ranger derrière, sauf que <rire> deux semaines après je lance le tout, les, les papiers machin, clac les portes se ferment, donc très très vite je me dis Géraldine il va falloir que tu t'adaptes très vite et tout de suite j'ai commencé à travailler sur euh, essayer de lancer des offres et des accompagnements à distance, donc du coup pendant euh, toute l'année dernière c'est ce qui s'est passé, non, même euh, bah, ça fait deux ans en fait du coup j'ai un mélange entre travailler en présentiel chez les Maman, euh, directement et aussi euh, les accompagner à distance, voilà. Ok, génial. Et du coup, tes premières, tes premières clientes, comment tu les as trouvées et euh, qu'est-ce que tu vendais pour que ce soit plus concret pour nous Alors, les premières clientes que j'ai trouvées, c'était euh, des interventions à domicile, donc ça, bah en fait, je vais chez elle. Et puis concrètement, comment ça se passe Le but, c'est qu'elle arrive à euh, diminuer le nombre d'objets qu'elle a chez elle pour avoir moins de désordre et moins de choses à ranger, passer moins de temps à faire ça. Et là, en fait, c'est là qu'on arrive dans le coaching parce qu'en fait, euh, moi, je ne prends pas les décisions, je la questionne constamment. Et en fait, c'est là qu'on touche à tous les blocages, aux croyances, aux, aux, aux, à, la, à la relation à l'objet. Pourquoi est-ce que tu gardes tout ça Et là, on soulève des choses très profondes chez elle. Et du coup, on passe une journée entière où je ne fais que ça. <rire> je pose des questions, je pose des questions, je pose des questions. Et et à la fin, euh, elle a un avant après. Euh, euh, voilà, tip top <rire> Alors, Comment tu, trouvais tes, tu as trouvé tes premières clients alors euh, c'est une très bonne question euh, j'ai lancé mes réseaux sociaux mais je pense que les premières alors en, en, en parallèle de tout ça j'ai un partenariat avec le blog des fabuleuses au foyer qui est un blog qui est très connu dans le monde de, de la maternité pour soutenir encourager les mamans dans leur quotidien et en fait j'ai eu l'occasion de commencer à écrire des articles sur ces sujets là pour leur blog et du coup ça m'a donné la visibilité parce qu'elles ont une très, très grande communauté. Elles ont une communauté de 150 000 mamans à peu près. Et du coup, j'ai eu la, une visibilité super qui fait qu'en fait, euh, les, ces, ces mamans-là sont venues à moi en fait. Voilà. Okay. Donc, ça a été euh, plutôt... Euh, Parce que tu avais... Euh, elles sont venues à toi concrètement. Tu avais un blog. Oui, j'ai un site internet ouais. avec un blog, des articles euh, et, puis, euh, et puis les réseaux sociaux. Ok, juste ouais. concrètement ouais. pour que les gens voient, c'est-à-dire que tu écrivais ouais. des articles invités sur ce blog-là. Il y avait un lien ouais. Ouais. vers ton propre ouais, site. site. Ouais. Donc, les gens kiffe l'article, waouh, génial, j'ai envie de la, de la connaître ouais. euh, plus, je vais sur ton site et là, je vois que tu fais des prestations, je clique, voilà. je prends contact avec toi. Ouais, c'est ça. Ok, voilà. okay. Tape. Euh, Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées durant cette première année avant d'attaquer la deuxième année euh, bah, la difficulté déjà à en tirer assez <rire> au niveau financier en fait euh, j'ai des prix euh, qui étaient vraiment euh, j'étais pas rentable quoi dans ce que je faisais euh, du coup ça a rapporté très peu donc il y avait pas la stimulation la motivation mais en parallèle j'avais peu de temps aussi hein. je consacrais à peu près 8 heures par semaine à l'activité donc c'était pas c'était pas énorme et après euh, aussi la difficulté euh, bah, euh, à combien même j'avais plein de mamans qui arrivaient sur mes réseaux sociaux il ne se passait pas grand-chose après dans… dans je pas à rentrer en contact, à faire des appels. J'avais pas lancé tout ça, quoi, du tout. Donc, je communiquais, je faisais des petits contenus sur Insta, sur Facebook, mais derrière, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Ouais. Si tu permets, euh, souvent, c'est une erreur qu'on qu peut faire quand on n'a pas l'habitude avec le marketing. C'est qu'on fait de la communication, mais on ne fait pas du marketing et de la vente. Ouais. Et du coup, on communique, on attire euh, des gens et on se dit c'est chouette, ouais. mais en fait, euh, la machine, ça, c'est juste la carrosserie, tu vois, ce serait comme un magasin, il y a une belle devanture, une belle vitrine, ça communique bien, ça donne envie, mais quand on rentre, il bah, faut qu'il y ait une caisse pour encaisser de l'argent notamment, il euh, faut qu'il y ait une, des vêtements avec des tarifs dessus, une stratégie, il faut qu'il y ait un vendeur qui discute avec les clients pour pouvoir les conseiller et les accompagner à acheter. Et que quand ils achètent, il faut qu'il y ait euh, ce support client, tout ça, une vraie entreprise quoi. Et euh, tu disais que t'avais que 8 heures par semaine. Je trouve ça top déjà. Que, genre, mm. tu comptais tes heures, c'était hyper précis. Quoi. Ouais, avais, ouais, tu oui, pouvais pas aller. déborder. Ah, ouais. <rire> Qu'est-ce que tu dirais aux mamans qui sont un peu dans ta situation, ouais. qui, comme toi, ont envie d'y aller, de faire quelque chose, mais qui ont peu de temps, ou des mamans et des papas d'ailleurs Ok. Euh, je leur dirais que moi, j'ai arrêté de me donner l'excuse j'ai pas le temps parce que je m'occupe de mon enfant, j'ai pas le temps. En fait. Quand la motivation et l'envie, elle a été tellement forte que j'ai décidé de le trouver, ce temps, dans mon quotidien. Et en fait, à partir du moment où tu décides de le trouver, tu réalises qu'en fait, en fait, il y en a. <rire> et, et au départ, ça peut paraître des sacrifices. Je me levais à 5h30 du mat' pour pouvoir travailler une heure le matin avant que tous les enfants se réveillent. Mais franchement, je prenais tellement de plaisir à faire ça que c'est une habitude de vie que j'ai mise en place. Et en fait, ça ça m'a plus coûté au bout d'un moment, c'était devenu une habitude. Pour faire un parallèle avec ton business, j'imagine que c'est comme les mamans qui disent ⁇ Ah, j'ai pas de place chez moi pour acheter un sapin ⁇ et en fait, c'est une décision, c'est ouais. ça hein. Oui, complètement, c'est une décision, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, exactement. Et après, excuse-moi, mais ouais. tu vois, par exemple, je travaillais pendant les siestes de mon gamin et j'aurais pu décider que pendant ces siestes-là, j'allais prendre du temps pour moi, me reposer ou faire d'autres choses. Mais euh, pour moi, c'était clair que j'avais un objectif, c'est que je voulais avancer dans mon projet et du coup, ma priorité, c'était mon projet. Et du coup, je l'ai mis en priorité dans ces moments de off que j'avais et j'ai pas mis euh, le... Le, la cuisine ou le ménage quoi, okay. à ce moment-là. <rire> tu parles de priorité, je trouve oui. ça top parce qu'au final, on en revient toujours à ça. On, on trouve du temps quand on, quand on accorde, quand on accorde euh, ce qu'on fait comme quoi, quand on considère ce qu'on fait comme une priorité. Pourquoi c'était une priorité pour toi Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton pourquoi Parce que d'un ouais. point de vue extérieur, c'est écoute, elle est maman, euh, occupe-toi de tes enfants, c'est bien, on va chercher un job, mais pourquoi te prendre la tête C'est mmh. quoi qui t'a motivé à te lancer dans ouais. le business alors depuis toujours, je suis convaincue que j'ai une mission qui est là et ça se retrouve dans toutes les choses très différentes que j'ai fait dans ma vie, mais j'ai une mission et je suis convaincue qu'en fait ma mission c'est d'amener la paix dans les familles. Et je suis sur cette terre pour ça. Alors, ça a pris plein de formes différentes, mais dans la saison de ma vie actuelle, ça euh, se transforme en euh, souhaitant en, fait, en soutenir ces mamans et les aider à se libérer en fait, de, de, de leur oppression, de l'oppression quotidienne qu'elles vivent, l'oppression de l'environnement dans lequel elles sont et aussi euh, l'oppression qu'elles peuvent vivre euh, mentalement dans toutes les choses qu'elles s'imposent, de devoir faire, de devoir être particulièrement dans la société d'aujourd'hui où il y a un poids tellement fort sur les mamans aujourd'hui qui craque, la génération de mamans que je représente aujourd'hui on l'appelle la génération du burn-out maternel c'est un mot qui n'existe pas il y a dix ans c'est aujourd'hui qu'il existe parce qu'on a une génération de mamans devant nous qui a un choix énorme par rapport à, à l'époque de nos grands-mères aujourd'hui on a le choix de travailler, pas travailler, on peut faire les deux en même temps on a le choix d'avoir des enfants, de ne pas en avoir et du coup ce qu'on choisit, on doit le faire bien et on doit l'assumer jusqu'au bout. Et, et du coup, elle se met une charge énorme sur les épaules. Et euh, ça, ce n'est pas de moi, mais c'est Hélène Bonhomme, c'est une de mes mentors que j'aime trop qu'il dit. Quand maman va, tout va. Et franchement, c'est vrai. Une maman qui va bien, la famille elle va bien. Une maman qui va mal, la famille elle va mal. Voilà. C'est des piliers. Et du coup, je crois qu'en fait, voilà, il y, y a quelque chose de à faire avec ces mamans aujourd'hui pour avoir des familles qui vont bien, en fait, qui sont fortes, qui sont solides, qui ont des projets, qui veulent influencer autour d'elles aussi. Mmh. Voilà. Merci beaucoup pour, pour ce partage. C'est hyper inspirant, Gérardine. Et il euh, y a beaucoup de gens qui se lancent dans, ce, dans le business parce qu'ils veulent remplacer un salaire ou gagner un peu d'argent. Mais euh, en fait, je pense surtout en tant que coach et formateur, il y a ce pourquoi, il y a cette envie. Et quand tu le partages comme ça, c'est. C'est beau et j'imagine que c'est venu au fur et à mesure. Hein. Ouais. Euh, donc euh, ouais, merci pour ton partage. Parlons un peu de cette deuxième année. Comment ça a évolué euh, à partir de là Tu disais que t'étais, voilà, tu gagnais de l'argent, mais c'était pas suffisant peut-être par rapport à tes objectifs. Ouais. Comment ça a évolué par la suite euh, Alors je suis arrivée du coup à l'été, là de, donc 2021, euh, et puis euh, mon dernier qui a trois ans m'a bah, du coup euh, bah, rentré à l'école là en septembre. Et donc ça y est, pour moi c'était nouvelle vie. <rire> Plus d'enfants à la maison, ça faisait sept ans que j'avais toujours eu un enfant à la maison plus d'enfants et là euh, le, la possibilité de, de, de pouvoir développer euh, mon entreprise de manière <rire> magnifique et, euh, et puis sauf que j'en étais pour l'instant à peu près on va dire à 200 euros de chiffre d'affaires euh, par mois globalement donc <rire> c'était rien et euh, là j'ai dit bah, très clairement maintenant il va falloir que cette activité se développe il va falloir que et enfin j'ai pris conscience que j'avais besoin d'apprendre à vendre voilà. je ne savais absolument pas faire ça en plus je suis travailleur social à la base donc c'est ce que je disais hier imaginez le gap énorme de vendre ses services alors que c'était une consécration ce, ce travail c'était voilà c'était comme on dit un sacerdoce quoi <rire> et, euh, et tandis que là maintenant il va falloir vendre et c'est carrément autre chose et j'ai dit ben là il faut que j'apprenne voilà et donc du coup ben euh, lingène euh, forcément avec tout tes contenus n'importe quel coach tombe sur toi à un moment donné <rire> voilà on avait les mêmes valeurs la même foi aussi ça m'a beaucoup conforté là dedans et euh, et du coup je me suis dit mais là clairement en fait je dois me faire accompagner parce que je sais pas faire toute seule voilà, et j'ai besoin d'apprendre OK, waouh Qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce que tu as du coup mis en place Alors déjà, tu t'es retrouvé avec beaucoup plus de temps, donc ça a quand même ouais. aidé. Mais sinon, quelles actions as-tu euh, mis en place Et quel a été le changement mindset en coulisses qui t'a permis de passer à l'action Donc, euh, commençons par euh, quelles actions tu as mis en place euh, pour euh, passer à un autre niveau. Alors, ce que j'ai mis en place, c'est euh, les appels, euh, les appels offerts. Euh, et du coup, euh, à chaque, dans chacun de mes contenus, commencer à proposer des appels à l'action, ce que je ne faisais absolument jamais. Donc, euh, à chaque fois, ben voilà, t'es contacte-moi, je peux t'offrir un appel, une séance d'accompagnement, voilà. Ça, ça a été le premier truc. Et après, le deuxième truc que j'ai mis en place, ça a été tout l'aspect prospection. Où du coup, ben, euh, j'ai commencé à communiquer avec mes abonnés. <rire> voilà, et en fait, à m'intéresser à eux et à, à leur demander ben, en fait, t'es qui Et puis, euh, puis euh, ben, c'est quoi qui, qui, qui aujourd'hui te pose problème dans ta vie À m'intéresser vraiment à elle, mais de manière euh, dans le 1 1, quoi. Voilà, et à créer des conversations. Notamment sur Instagram Oui, sur Instagram ouais. et sur Facebook, euh, sur les deux. OK. Est-ce que tu veux nous raconter pour les coachs qui, qui, qui sont là et qui nous regardent euh, euh, comment tu as démarré ces conversations Est-ce que c'était bizarre et puis comment tu es parti de tiens qui tu es J'aimerais en savoir plus sur toi vers euh, comment euh, euh, vers l'inviter à faire ouais. un appel. Alors euh, j'ai j'ai l'avantage que je, je suis quelqu'un de, de, de très euh, sociable très social quoi donc j'aime échanger j'aime discuter donc pour moi ça n'a pas été une montagne d'arriver en fait à les contacter c'est juste que j'avais pas eu l'idée <rire> voilà mais euh, du coup ben à chaque fois que par exemple j'ai euh, une nouvelle abonnée euh, sur Insta ou sur Facebook euh, je les contacte directement euh, au début je leur écrivais un petit mot hey, salut bienvenue ben je suis vraiment super contente que tu me rejoignes ici euh, euh, et puis ben euh, voilà si t'as envie de partager sur tel sujet n'hésite pas à me poser Poser des questions euh, voilà j'aime bien échanger euh, et puis euh, maintenant euh, je commence à laisser aussi des vocaux maintenant et je remarque en laissant des vocaux euh, j'ai plus de réponses derrière j'ai plus de retours et puis après, euh, j'ai commencé aussi petit à petit à réagir euh, euh, sur des publications où j'avais juste des likes ou des commentaires. Et bien après, euh, en message privé, je lui disais ah, ben, j'ai remarqué que tu avais aimé ma publication. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a plu ?» euh, Et puis voilà, de fil en aiguille, ça amène des conversations. Euh. Et après, euh, pour aller un petit peu plus loin, ben, elle me dit ce qui leur a plu. Et puis du coup, euh, si par exemple, j'ai fait une publication sur le fait d'arriver à ralentir son quotidien et elle me dit « Ah, ça m'a trop parlé parce que moi, c'est trop défiant en ce moment. » Ah bah du coup OK mais alors qu'est-ce qui est pro... qu'est-ce qui est difficile ça c'est la question clé que je pose tout le temps mais qu'est-ce qui est difficile pour toi du coup en ce ah. moment et après ben du coup euh, ça ouvre la voie on discute je laisse le temps au début je réagissais tout de suite en disant ah mais si tu veux on en parle lors d'un appel <rire> et maintenant j'ai dit j'ai appris à être moins pressée aussi à prendre un peu plus le temps et puis après vraiment quand je vois qu'il y a possibilité je dis bah, écoute moi je serais super contente d'en parler plus avec toi on pourrait dégager des pistes d'action ensemble est-ce que ça t'intéresse que je t'offre une séance et puis OK top et euh, qu'est-ce qui se passe durant ces fameuses séances? offertes comme en quoi ça permet de vendre après un accompagnement euh, lors de ces séances offertes donc ce que je fais il a toute une partie on fait connaissance déjà voilà j'apprends à, à découvrir de à connaître qu'elle est pareil dans l'autre sens et puis après euh euh, l'idée c'est de lui offrir une expérience comme si elle était euh, ma cliente, c'est-à-dire que je vais entendre, lui poser des questions sur qu'est-ce qui est difficile pour elle, et puis euh, alors au départ, j'ai eu au départ, quand j'ai tâtonné à fond avec ce truc-là, euh, tout de suite je venais donner mes solutions, j'ai dit ah, bah, ton problème, mais moi j'ai les solutions, et puis ça ça, ça, ça et ça, et en fait avec euh, l'INGEN, j'ai aussi appris à être davantage dans, dans une posture de coaching de poser les questions pour qu'elle puisse trouver elle, ses réponses. Parce que finalement, et... c'est ce que tu tu fais ouais, quand t'es en coaching en fait, oui, c'est euh, oui, oui, oui, que la vente c'est du ouais. coaching. Et Sauf qu'en fait moi je me disais bah, si elle appelle c'est qu'elle doit vouloir tout de suite des réponses et puis c'est ça qui du coup va lui faire plaisir, qu'elle sait ce qu'elle veut et du coup après il y a plus de chances qu'elle devienne ma cliente. Et au final pas forcément parce que du coup j'en faisais plein comme ça puis ça aboutissait sur absolument rien. Et, euh, et c'est au final quand du coup j'ai commencé à poser ces questions et qu'elles ont dû chercher leurs propres réponses que euh, j'ai découvert que du coup j'accédais à, il y a eu plus de profondeur dans nos échanges déjà et après forcément à la fin, elles avaient envie de continuer en fait. Mmh. Waouh Sans forcément entrer dans le détail du tarif, mais est-ce que tu peux nous dire quand même les grandes lignes de ton accompagnement, en quoi ça consiste euh, Et euh, bah t'as quand même augmenté tes tarifs. Euh... Ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. Alors, euh... Sur le côté présentiel, j'ai pas changé énormément de choses, mais en fait, euh, j'ai beaucoup développé avec euh, Mission Passion, du coup, l'aspect à distance, parce que c'est ce que j'ai envie de faire, en fait, de plus en plus, et du coup, euh, j'ai vraiment insisté là-dessus. Donc, j'ai un programme d'accompagnement sur trois mois. Euh, où du coup, on a une séance quasiment euh, toutes les semaines euh, d'une heure. Et puis, euh, du coup, euh, elles cheminent comme ça au fur et à mesure euh, dans le désencombrement de leur maison. Elles ont des vidéos aussi sur lesquelles elles, euh, je leur donne toute la théorie, euh, tout, tous les conseils. Et du coup, en séance, on peut tout de suite aller à l'essentiel, travailler sur les blocages et euh, les croyances. Euh, et puis du coup, bah, voilà, je les accompagne comme ça pendant trois mois. Et là, le programme, il est à 1500 euros. Mais euh, au départ, euh, quand j'ai lancé la version test pour voir si ça allait euh, fonctionner, il était à 300, 300 euros. Voilà. Wow. Ouais. Et ça a été, donc voilà, <rire> ça, ça va bien. Bah, Parle-nous justement de ce shift mental, qui s'est passé quoi, pourquoi tu as, as multiplié par 5 ton tarif, alors que je veux bien croire que ton accompagnement est meilleur, mais il n'est pas devenu 5 fois meilleur, qu'est-ce qui s'est passé euh... Euh, Alors les 300 euros, je savais que de toute façon, c'était parce que c'était une version test et que moi j'avais besoin d'être... Euh... Euh, totalement libérée de, de, de, de, de la perfection sur ce programme. Je, elle savait qu'elle était dans une version de test, elle savait que ça allait être imparfait, elle savait qu'elle contribuait avec des retours. Donc, euh, elle, ça les a vachement valorisés. Mais après, je ne pouvais pas en rester là pour en vivre. Et du coup, euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, fait des, des, des calculs avec euh, mon, mon mari sur euh, en fait euh, combien on avait besoin pour vivre. Euh, le minimum du minimum et puis euh, à partir de ça du coup euh, j'ai calculé du coup le chiffre d'affaires que j'avais besoin et donc du coup les tarifs que j'avais besoin euh, de mettre en place et, euh, et euh, du coup euh, bah, forcément il y, avait <rire> il y avait un gros écart et du coup euh, j'ai monté, j'ai quand même assez euh, j'ai monté assez rapidement, je me suis mis quand j'ai commencé Mission Passion avec toi, je me suis dit si je démarre Mission Passion, c'est pas pour travailler en pratiquant des, des prix qui sont en dessous de 1000 euros, je voulais être dans cette, ce côté vraiment premium et donner beaucoup beaucoup de valeur à mes clientes, du coup je me suis dit bah là bas ça va être 1200 j'ai tâtonné j'ai mis 1200 des fois ça passait des fois ça passait pas et puis après je pense que j'ai pris aussi confiance dans ce programme et puis confiance en moi aussi et sur le fait que c'est ok Géraldine en fait tu les vaut ta famille les vaut ton programme les vaut vas-y quoi et puis du coup aujourd'hui je suis à 1500 mais je te cache pas que c'est un processus et j'aimerais aller un peu plus loin encore Ouais ah. bah oui, génial. Parce qu'en réalité, c'est pas que tu vends 5 fois plus cher, c'est que tu vendais 5 fois moins cher avant. Ah oui, ah oui, oui, c'était pas je pouvais pas vivre de ça. Ouais. ouais, ouais. Et que euh, ouais. j'imagine que tes clientes. Elles en ont eu carrément pour leur argent, ces 300 euros, ça leur a permis de transformer oui. leur quotidien et la vie de leur oui. famille, donc. Oui, oui, oui, complètement. Ouais. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les mamans que j'ai accompagnées et qui ont payé 300 euros, j'ai très, très vite vu aussi les limites de ces 300 euros. Parce que il y en a deux qui se sont saisies du truc elles y sont allées. Et il y en a une, je suis convaincue qu'en fait, si elle avait mis plus, elle serait allée, mais tellement plus loin. Et en fait, pour elle, c'était trop confortable, ces 300 euros. Ça ne changeait pas grand-chose à sa vie. Et du coup, ben, derrière, c'était beaucoup plus difficile de mettre les actions en place, alors qu'elle pouvait, hein, sans problème. Mais voilà, il y a quelque chose qui n'était pas là. Il n'y avait pas le moteur qui était là pour, pour l'aider à passer à l'action. Wow, C'est hyper intéressant. Tu as aussi fait un autre shift. C'est que euh, au lieu de juste, entre guillemets, aider les personnes à mieux organiser leur foyer, ouais aller quand même un peu plus loin, tu vas nous en dire un peu plus Oui, alors euh, Ligan, tu as été très doué pour ça. Oui. <rire> tout de suite, il a vu que clairement, en fait, j'aspirais à plus dans ce que je faisais et que le home organizing, c'était cool, je m'étais formée là-dedans, mais qu'en fait, euh, j'étais, je vais le formuler comme ça, hein, j'étais appelée à autre chose, <rire> à plus, et, euh, et puis, euh, je ne sais pas comment tu as fait pour le voir, mais c'est parce que moi, je ne l'avais même pas vu encore. <rire> mais toi, tout de suite, tu m'as dit, mais Géraldine, en fait, tu n'as pas envie de faire que ça, tu as envie d'aller beaucoup plus loin. J'ai dit mais oui et en fait euh, euh, certes j'ai j'accompagne les mamans sur un aspect très précis la, la gestion de la maison et tout ça mais en fait euh, ce que je j'ai découvert et ce qui était là depuis longtemps c'est qu'en fait j'ai envie de les accompagner de manière beaucoup plus globale sur plein d'aspects de leur vie et puis euh, je disais tout à l'heure bah voilà j'ai envie de les accompagner pour se libérer de ce qui les oppresse dans dans l'environnement mais aujourd'hui ça vient au delà en fait c'est tout ce qui les oppresse au niveau mental au niveau de la charge qu'elles se mettent et euh, et du coup aujourd'hui en parallèle de ce programme que je, je vends en fait je suis en train de construire une nouvelle offre de vraiment de coaching pur coaching et là on travaille ensemble sur euh, tout le domaine de la simplification de la vie en fait simplifier sa vie mais de manière générale c'est pas que dans ta maison c'est dans, dans ta gestion du temps dans ton alimentation dans ton budget dans ta consommation dans... c'est beaucoup plus global et aussi apprendre à ralentir sa vie à ralentir ton quotidien, trouver du repos, prendre soin de toi, connaître tes besoins, savoir mettre des priorités en place dans ta vie, connaître ton essentiel. Voilà, on touche à des choses wow. beaucoup plus globales. Et là, du coup, c'est un accompagnement que je suis en train de construire sur six mois. Et, euh, et, et du coup, j'ai déjà deux, deux deux clientes qui euh, se lancent avec moi là, dans le dans l'aventure. Et là, je je là je, je touche du doigt ma zone de génie. Je sens. Et euh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Ouais. ouais. Wow. Um... Bah, j'ai envie qu'on prolonge un peu ce, ouais. ce plaisir. Vas-y, pourquoi t'es t'es si content Mais parce que parce qu'en fait, euh, je sens que là, il y a une véritable autant ce que ce qu'on peut faire dans le domaine de la maison, ça va changer son quotidien, ce qui n'est pas rien. C'est juste énorme. Mais là, en fait, c'est un changement de vie. Qu on, qu on, qui, peut, qui peut se produire derrière, j'en suis convaincue, parce que ça, c'est des choses que j'ai mis moi-même en place dans ma vie. Je vois une énorme différence. Et du coup, je sais qu'en fait, qu il y a des vies qui vont se transformer, il y a des vies qui vont changer. Et ça, c'est un moteur. C est, c est, ouais, je sais pas comment expliquer. c'est pas juste de l'amélioration, vous voyez. C'est une transformation. Et ça, c'est bien plus puissant. quoi Ouh, euh, euh, merci Géraldine pour, pour tout ça. J'ai envie de te poser une dernière question avant qu'on passe au, au temps de questions-réponses. Euh, niveau, qu'est-ce que tu aimerais apporter sur ce que tu as appris personnellement Parce qu'il ne faudrait pas que les gens aient une lecture. Géraldine est juste devenue une meilleure businesswoman, ce qui est vrai, mais en fait, en profondeur, il s'est ouais. passé beaucoup de choses. Est-ce que tu veux nous en parler euh, j'ai dû, j'ai dû vraiment sortir de ma zone de confort. Euh, tu m'as challengeé Lingen, sur euh, plein d'aspects. Tu es venue me, me, me pousser à faire plus, me pousser à aller plus loin dans ce que je faisais. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'osais pas faire par moi-même. Et sans, sans ton aide, je pense pas que j'aurais pu le faire. J'avais besoin d'extérieur avec un regard complètement neuf qui vient de me dire, mais vas-y, <rire> vas-y, sors de ta zone de confort. Un exemple tout bête, c'était Géraldine. Est-ce que tu as déjà fait une publication sur Instagram qui parle de ce qui t'habite vraiment à l'intérieur et qui sort du home organizing, je dis « bah oh, non, <rire> moi je veux bien tenter, j'en ai fait une » et j'ai eu je sais pas combien de likes à ce moment-là, je me dis wow! « <rire> Ça c'était juste énorme et du coup après petit à petit, j'ai continué et en fait ce qui s'est passé aussi, c'est que dans les appels, j'y suis allée aussi, j'avais des mamans qui m'appelaient pour des problèmes d'organisation de la maison et moi, en fait, tout de suite, je suis allée chercher plus loin, en fait. Et c'est ça aussi qui, après, fait que j'ai décroché des nouvelles clientes. Et après, là aussi, là où je suis sortie de ma zone de confort, c'est que je ne me suis pas cantonnée à un appel. J'ai pris confiance en me disant « Géraldine, va jusqu'au bout », puis tu m'as coachée là-dedans aussi, « de Allez, deuxième appel, deuxième appel, c'est pas encore bon. On fait un troisième appel. » Et il y a une cliente avec qui j'ai fait « Trois appels. Après, j'ai fait une seule séance payante. Ah et après, j'ai fait un cinquième, un quatrième appel. <rire> et le quatrième appel, c'était bon. Mais j'ai appris à pas lâcher, en fait. Voilà. À pas lâcher parce que, euh, parce que j'avais pas un nom en face de moi qui était définitif. J'avais des hésitations. Et du coup, le, l'idée, c'était de l'aider à réfléchir, en fait. Et du coup, j'ai, j'ai appris à faire ça aussi. Les aider à réfléchir, les aider à prendre leurs décisions. Et j'étais pas du tout en, en mode force. Je vais te vendre quelque chose. Et puis, j'insiste à chaque fois. Pas du tout, en fait. J'ai vraiment aidé à les aider à réfléchir et aussi à m'adapter à ce qu'elles, elles ont besoin. C'est-à-dire que moi, j'avais pensé ma manière de faire, mes accompagnements, et puis très vite, je réalisais que, ah, mais en fait, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'elle a besoin, et tu nous challenges là-dessus aussi, de nous adapter au plus près, aux besoins de la personne qui est en train de nous appeler, et de lui proposer ce qu'elle, elle veut, et ce qu'elle, elle a besoin. Et ça, ça a été totalement nouveau aussi. Wow. Voilà. Un dernier conseil à partager aux, aux autres coachs euh, et puis on passe au temps quest <coughs> de questions-réponses. Euh, ce conseil, ce serait euh, d'être à fond dans l'écoute de soi. De oser s'écouter et oser écouter ce qui vibre à l'intérieur en fait. Et ça rejoint un peu ce que Romain disait hier, mais cette zone de génie là, je, moi je vous disais, je sens que je la touche du doigt, là j'y suis. Mais en fait il faut voilà oser s'écouter et puis oser euh, sortir du chemin qu'on pensait prendre et puis euh, ne pas oser à sortir du sentier pour aller euh, prendre euh, voilà de les petits travers à, à côté parce qu'enfin ça, ça peut amener des chouettes, des, des vraiment des, des belles, des belles choses derrière. Ouais. Voilà. Je pense qu'on peut tous applaudir Géraldine. Merci, merci pour ce partage. C'était hyper inspirant et puis euh, ouais, si ça peut vous aider à, à comprendre, moi très vite j'ai vu ton potentiel et en fait vous, vous le voyez dans l'énergie de Jahadine. Moi tout de suite j'ai entendu ton non verbal, j'ai entendu ton énergie. J'ai pas juste entendu tes mots et je savais que ta passion c'était pas juste déplacer les meubles et ranger les vêtements, tu vois Parce que… Et, et, et j'ai juste posé des questions pour te faire découvrir ça, et peut-être quelquefois je te l'ai, j'ai été un peu plus direct, mais en fait, quand tu dis, quand tu dis que t'avais, toi-même, tu n'y avais pas pensé, en fait, si c'était juste pas totalement collé, ouais, tu vois, ton implication dans les fabuleuses au foyer montre bien que c'était déjà là, en fait. Mais peut-être que t'as pas osé te, te t'as pas eu la, t'as pas réussi à te donner la permission d'y aller, mais en fait, c'était déjà là dès le début ouais. et... Et, et puis, je ça. pense que ça va aussi le, ce côté, euh, tu sais, le fait que je ne sois pas certifié coach. Je non. pense qu'en très longtemps, c'est resté bloqué dans ma tête de me dire, je ne vais pas aller dans le coaching, je ne suis pas coach. Non. Et en fait, tu nous as tellement décupabilisé par rapport à ça, qu'à un moment donné, et en fait, je, le mindset, le changement, je l'ai même fait sur mon site. J'ai pris une décision il y a quelques semaines de me dire, mais en fait, maintenant, je ne vais pas écrire que Home Organizer, ça, ça va être pratique pour le référencement, mais je vais écrire que je suis coach en simplification de la vie. Wow. Et maintenant, je l'affirme et quand je me je me, présente, je me présente, comme coach en simplification de la vie pour les mamans. Waouh wow. ouais, Ça se sent dans ta gestuelle, tu es, es vraiment ancré dans, dans ça et tu es vraiment dans ton beau positionnement. Merci beaucoup, Jardine.